créer une maladie qui a détruit mon cœur en fin de compte et j'ai deux de mes enfants qui sont dans cette situation deux sur quatre mon fils aîné et ma fille qui est la troisième de la fratrie mon fils aîné lui il a développé la maladie déjà depuis longtemps et puis bah on savait que la greffe arriverait un jour et elle est arrivée pas à date anniversaire mais à quinze jours près à 10 ans de ma transplantation donc lui il a 36 ans et il est transplanté depuis le 8 septembre, et il va euh, merveilleusement bien, c'est euh, inespéré tellement, euh, va bien. il bat tous les records. Quoi. Il est resté dans le coma, enfin dans le coma si on peut dire, il est resté euh, sous sédatif pendant moins de 24 heures, il s'est réveillé moins de 24 heures après l'intervention. Bon, donc on est très heureux. Par contre, je me suis trouvé... <rire> Dans la situation de celui qui attend les résultats de la transplantation. Et c'est pas plus confortable. Hein, voire moins d'ailleurs. Parce que plus le temps passait, plus l'angoisse montait. Même si on se disait qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas, euh, pas d'autres pathologies euh, autres qui pourraient s'ajouter à celle-ci. Hein, comme les gens qui ont du diabète ou euh, du tabagisme qui ferait que les poumons seraient abîmés. Enfin, je sais pas tout ce qui peut arriver. Nous, on a la chance de ne pas avoir ça, lui comme moi d'ailleurs. Donc, il récupère très très très vite. C'est vraiment très spectaculaire. Alors, j'ai pensé qu'il y en avait eu euh, beaucoup quand j'ai vu mon fils. Euh, j'ai pu le voir, euh, euh, je l'ai vu en réanimation, effectivement, dans sa chambre. Et euh, il y avait beaucoup moins d'appareillage autour de lui que ce que moi j'ai connu. Et donc j'ai pensé que c'était dû à des progrès euh, de la science et que ça avait beaucoup évolué. Et euh, j'en ai discuté avec Madame Nafé, que j'ai pu rencontrer euh, tout à fait par hasard dans les couloirs et qui me disait que en fait, il euh, y avait eu euh, pas tant d'évolution que ça, il y en a eu, mais pas des évolutions majeures, et qu'en fait, c'est que lui, il n'avait pas besoin de tout euh, ce que moi, j'ai dû avoir euh, pour pouvoir euh, me réveiller et, et puis redémarrer, hein, euh, renaître. Et par exemple, il n'a pas été intubé, donc il n'a pas été alimenté par sonde. Alors bien sûr, il y a des perfusions, et puis quelques pousses seringues, mais pas autant que ce que moi j'ai pu avoir. Mais euh, parce que justement, il était euh, dans un meilleur état de santé, en fin de compte, quand il est arrivé à la transplantation. Euh, 14 ans de moins, euh, au final, ça doit aussi jouer. Euh, voilà, par exemple, j'étais surpris aussi, parce que j'ai vu qu'il avait eu... Euh, avant la transplantation, juste avant de rentrer au bloc, enfin dans les quelques heures qui ont précédé, il a eu euh, déjà des anti-rejets. Et moi je disais à madame Nafé, ça c'est nouveau, moi j'ai pas eu ça, elle me dit mais si vous avez eu. <rire> et en fait je l'avais complètement euh, oublié cette histoire, et voilà, c'est rayé de ma mémoire. Moi, j'ai été opéré par le professeur Litzler et euh, j'ai été suivi euh, après en soins par le professeur Bouchard. Et mon fils, lui, a été opéré par le professeur Bouchard. Et je l'ai rencontré d'ailleurs juste avant qu'il aille au bloc, euh, le professeur Bouchard. Et c'était euh, assez euh, surréaliste, quoi, parce qu'on voit un... quelqu'un qui va faire une opération comme celle-là dans l'heure le... dans qui... qui vient, puisqu'on... Je l'ai vu à, à 9 h pour rentrer au bloc, à 10 heures pour mon fils. Et euh, il était complètement décontracté, euh, complètement serein, euh, prêt à discuter, à nous, contrer, à nous consacrer cinq minutes à, parce que j'étais avec ma belle-fille à ce moment-là. Et donc il nous a consacré un peu de son temps alors qu'il allait rentrer au bloc... Euh, pour une opération qui peut durer jusqu'à 8 heures, quoi. Donc franchement, euh... alors on a une reconnaissance pour tous ces personnels, que ce soit euh, le chirurgien, mais euh, l'infirmière, l'aide-soignant ou aide-soignante qui s'occupe de nous pendant l'area ou après, euh, les kinés, euh, les radiologues aussi, les, ou les manifs radio, tous ces gens-là, on a une reconnaissance, mais euh, incroyable, quoi.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 de transplantation, que ce soit pour le cœur ou pour les poumons, euh, même si c'est pas rarement que ça se fait, c'est c'est maîtrisé de la même manière, je pense, et euh, faut faut y aller avec euh, la certitude que ça va bien se passer.